Hello, hello Dans cette vidéo, on va voir comment écrire un article sous WordPress. Tout d'abord, ce que je vous propose, c'est d'aller télécharger l'extension Classic Editor. Classic Editor, donc il suffit d'aller dans Extensions, Ajouter et taper Classic Editor. Une fois installé, vous allez retrouver l'ancienne... Euh, interface de création d'articles. Je préfère largement, c'est beaucoup plus simple. C'est peut-être mon côté old school. Maintenant, je vieillis, mais c'est ça que je vais vous proposer d'utiliser. Euh, donc, une fois que vous êtes là, une fois que vous avez installé l'extension, vous allez retrouver cette interface. Vous allez dans « articles ajoutés » et ici, vous mettez votre titre. Par exemple, voilà définition marketing. Donc, j'ai mis un titre. Après, j'écris le texte. Donc, OK, je mets intro, bla, bla, bla. Et ici, je vais mettre des sous-titres. OK Et les sous-titres, vous allez peut-être voir ça au départ. Voilà, cliquez sur cette, euh, ce bouton « Ouvrir la barre d'outils ». Et le sous-titre, il suffit de surligner votre sous-titre et d'appuyer ici et de mettre un titre 2 ou titre 3 Sachant que titre 1, c'est toujours le titre. Donc, vous n'y touchez absolument pas. Et en fonction du design que vous préférez, vous mettez titre 2 ou titre 3. Il faudra toujours garder le même niveau, par exemple. Si là, je fais un sous-titre B, je vais utiliser le même sous-titre. Tout à l'heure, j'ai mis titre 3 et là, je vérifie bien, c'est bien titre 3. Okay, il est hors de question que ce soit au même niveau et d'un coup, avoir du titre 3 ou titre 2 parce que sinon ce sera plus grand ce ne sera pas bien hiérarchisé avant d'aller plus loin ici vous allez voir que dans le permalien vous pouvez le modifier et ça c'est important très peu de gens le font et vous comprenez bien que c'est vraiment pas esthétique et c'est long quand vous devez envoyer ça à quelqu'un c'est compliqué donc par exemple vous mettez les mots clés que vous voulez ou vous mettez juste euh, moi pour mon podcast par exemple je mets juste les chiffres d'accord donc 175 par exemple, même si là il y a un tiret de, je, je, voilà j'essaye je, toujours de raccourcir comme ça si on me demande par SMS euh, quel est ton euh, ton URL, je lui envoie, je lui dis même à l'oral en fait dans mon épisode de podcast je dis c'est soepreneur.fr slash 164, là ça va rediriger euh, vers celui-là donc ça c'est fait et on écrit connu, on met les titres, alors après si on a des mots clés pour lesquels on veut être bien référencé je vous invite à mettre quelques mots-clés en gras. Okay, le gras, c'est ici. Si vous voulez rajouter un lien YouTube, c'est très simple. Vous allez sur une ligne dédiée. Vous allez sur votre chaîne YouTube ou n'importe quelle vidéo hein, d'ailleurs. Et vous allez récupérer le lien public. Pas ce lien-là, mais le lien qu'on utilise pour regarder la vidéo. Hello les amis et on va essayer de ne pas prendre le lien raccourci. Donc, Hello vous voyez, les amis, dans cette vidéo, ça a comme titre. Vous faites juste un copier ou couper et vous collez là, tout simplement. Et vous passez à la ligne. Et là, la vidéo est intégrée. C'est aussi simple que ça. Vous pouvez faire ça avec des euh, lecteurs aussi SoundCloud, par exemple. Toujours ajouter une catégorie. OK. Donc, par exemple, là, je vais mettre marketing. Une étiquette c'est facultatif et donc on va descendre alors ici c'est facultatif mais je vous le conseille c'est d'ajouter une image à la une et en fonction du thème cette image, du thème que vous allez utiliser cette image va se retrouver par exemple tout en haut de votre, de votre article mais ici une fois que vous avez installé l'extension Yoast SEO dans extension hein, vous allez retrouver ça donc ici il va falloir le mettre euh, à jour donc Ici, pour faire simple, vous ajoutez votre titre. Évidemment, vous allez me dire, bah, autant ajouter, faire un copier-coller du titre. Oui, quelquefois, vous pouvez changer. D'accord Moi, par exemple, je vais le changer. Et donc là, on voit en direct, ce qui se passe, quand quelqu'un fera une recherche Google, il verra ça. Ou quand vous partagerez le lien sur Facebook, la personne verra ce que vous allez mettre là. OK? Et là, la méta description, c'est un mini résumé. Voici quelques définitions qui vous aideront à mieux comprendre le marketing digital. Voilà aussi simple que ça remplissez en deux phrases. faut pas que ça dépasse un certain nombre de caractères. Vous voyez, là, il y a la barre qui évolue. Petite euh, précision sur le plugin Yoast. Vous allez voir qu'il va vous donner des indications, tout ça. Franchement, n'y prêtez pas attention. Ok C'est un robot, c'est simple, bête et méchant. Par curiosité, vous pouvez regarder, mais soyez vraiment pas bloqué avec ça. Voilà. Donc Maintenant que ça s'est fait, vous pouvez... Soit enregistrer le brouillon, soit regarder un aperçu. Okay, là il y aura un aperçu. Soit vous pouvez le mettre en attente de relecture, si vous avez un relecteur par exemple. Vous pouvez mettre une visibilité privée, c'est-à-dire que euh, seuls ceux qui auront euh, le lien pourront regarder votre article. Ou protégé par mot de passe, il faudra mettre un mot de passe, laisser sur public. Et vous pouvez même planifier la publication de l'article à une date ultérieure. Donc, une fois que c'est terminé, vous faites publier et c'est bon. Donc, moi, je ne vais pas le faire, mais je le ferai plus tard. Voilà comment écrire un article. Peut-être une toute dernière précision. Quelquefois, vous avez besoin d'ajouter du code HTML ou vous avez quelques soucis ici. Ne prenez pas peur, vous pouvez accéder au code HTML ici. Ça vous donne ça. Okay. Donc là, par exemple, quelquefois, vous allez voir, il y a des problèmes pour passer à la ligne. Euh, et si vous voulez ajouter un code HTML, ça se passe ici. Voilà, voilà. vous savez maintenant tout. Vous avez tout pour démarrer votre rédaction d'articles et la publication de vos articles. Euh, bonne écriture à vous et euh, publiez un max de contenu, surtout au début, parce que c'est ça qui va vous aider à vous entraîner. Ok Ne cherchez pas à faire que des articles de qualité, sinon... Vous allez très peu produire, faites du quantitatif et la qualité viendra après. Bon courage à vous. Ciao, ciao